Nazareth. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce temps favorable. Merci, c'est entre dieu de veiller sur nos corps, nos âmes, et nos esprits. Tu es le Dieu qui a veillé sur nous. Tu es le Dieu qui a pourvu en tous nos besoins. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as gardé, Toute la famille, tu nous as protégés. Tu nous as préservés du malin. Tu as défendu notre cause en face de nos ennemis. Tu as pourvu à nos besoins. Seigneur, tu nous as ouvert des portes. Nous exprimons notre reconnaissance. Tu es digne de gloire, de louanges et de magnificence. Ensemble avec les bien-aimés, nous te disons gloire et louange à toi Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Toujours dans le même élan, mes amis J'aimerais que nous implorions la miséricorde. Lave mes pensées, lave ma conscience et mon subconscient, que tout ce qui puisse constituer obstacle à ma présente prière soit ôté. Je te demande de demander à Dieu de te purifier, de te justifier, de laver ta robe, de laver tes pensées. Tout ce qui puisse constituer un obstacle à ta prière Que le Dieu Tout-Puissant puisse te pardonner Et qui te justifie de toute iniquité Prions tous ensemble Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël Nous implorons encore ta miséricorde Nous implorons ton pardon Merci de purifier nos cœurs Merci de purifier nos âmes Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, l'Ablé dit, celui qui dit qu'il n'a point un péché est un menteur. Tandis que celui qui reconnaît ses transgressions, il obtient miséricorde. Merci, c'est entre Dieu de nous purifier, de nous justifier. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons, Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Bien aimé, maintenant j'aimerais que tu demandes encore le concours du Saint-Esprit. Va dire au Saint Esprit d'inonder ton âme, ton corps et ton esprit, demande le Saint Esprit de te diriger. Dis-lui Saint Esprit, inonde mon âme, inonde mon cœur, remplis-moi de ta puissance, conduis-moi pendant ce moment de prière. Demande cela au Saint Esprit, prions mes amis, prions, désirons la plénitude, désirons la mouvance du Saint Esprit, élève ta voix et prie de tout cœur. L'Esprit du Seigneur est là. Jésus-Christ a dit, nous ne serons point seuls, nous enverrons un autre consolateur. L'Esprit du Dieu très haut. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence. Oh, Yabara Sakanda Yababa Seke. Merci, merci, merci, parce que tu inondes nos âmes. Merci de nous conduire pendant ce moment. Merci de prendre soin de nous. Merci Seigneur notre Dieu pour tout. Reçois l'honneur et la gloire émanant de la profondeur de nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas recommander l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu d'utiliser son serviteur, de disposer... Son cœur, de sorte qu'il puisse également être là comme un canal de bénédiction, qu'il puisse, n'est-ce pas, affecter notre foi par ses messages, également par des moments de prière, que ce soit un moment d'édification. Élève ta voix, prie et recommande aussi ton cœur entre les mains du Seigneur, que ce soit une terre fertile ou sur laquelle la parole de Dieu sera prêchée, qu'elle produise des fruits. Prions tous ensemble, désirons la plénitude du Saint-Esprit, prions au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien-aimé, sois concentré. Prie, mon frère et ma soeur, prie, bien-aimé. Désire cela et demande au Saint-Esprit de t'enseigner. La Bible dit en ce jour-là, personne n'enseignera son semblable. Ce n'est pas encore le moment. Mais le Saint-Esprit a la même capacité. Il est capable de le faire aujourd'hui et si pour toi, de t'enseigner lui-même sa parole. C'est pourquoi je recommande ce matin ton cœur entre les mains du Seigneur. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi, Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit, révèle-moi, au nom de Jésus de Nazareth. Mon âme a besoin de toi, l'esprit de sagesse, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, l'esprit de sainteté, l'esprit de force, d'amour et de puissance, nous te désirons, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, il est Dieu, il est digne de gloire, il est digne de louange. Il est digne de magnificence. Gloire. À Jésus, Alléluia, Gloire au Seigneur, mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu partages encore, donnez-moi quelques partages, invitez les amis, et on va bientôt décoller, nous sommes déjà en train d'apprêter les références bibliques, donnez-moi quelques partages, nous allons bientôt décoller, Gloire au Seigneur à l'agneau alléluia ok <coughs> à Jésus. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Lisons à partir du verset, on peut même commencer à partir du verset premier, non, à partir du verset 9. La Bible dit ceci,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 Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise te à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, et il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla. Elle s'égara dans le désert de Bercheba, Et quand l'eau de l'outre lui, lui fut épousée Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portrait d'arc Car elle disait que je ne voyais point mourir mon enfant Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui Elle éva la voix et elle pleura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 Elle alla remplir d'eau l'outre et donnant à boire à l'enfant. Dieu lui fit, fut plutôt avec l'enfant, qui grandit et habita dans le pays, dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de, de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole qu'il change ce logos en réman au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus Christ. Bien aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement passer à l'enseignement ou à la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans les conflits, conflits familiaux. Et aujourd'hui nous sommes dans, la, dans une sorte de guerre au niveau des de parents. Mais laquelle guerre a des répercussions sur les vies des enfants Un conflit entre parents Mais dont la répercussion, c'est au niveau des enfants Conflits familiaux. Des choses à ne pas accepter, à ne pas tolérer dans votre famille Ne souhaitez pas ce genre de conflit dans votre vie C'est une histoire qu'on a eu à exploiter plusieurs fois ici dans nos enseignements. Et aujourd'hui nous allons encore une fois de plus utiliser ce récit pour partager la pensée du Seigneur dans ce sous-thème prière, plutôt sujet des conflits familiaux. Abraham est d'une... À une famille Où règne la stérilité C'est à dire Sarah n'a pas d'enfant La Bible dit c'est Dieu qui l'a rendue stérile Voilà qu'ils sont ensemble pendant des années donne pas d'enfant Sarah n'a pas d'enfant Et elle était au bout de ses forces Stressée Dépassée Elle, en avait, elle ne pouvait plus se retenir Alors elle va et Vouloir aider Dieu comme je l'ai toujours dit elle s'est dit, alors, Abraham, sors avec ma, ma servante, comme ça tu pourras faire des enfants avec elle. Nous aurons au moins des enfants dans la maison. À l'époque, la servante de quand tu es esclave, ça dit que c'était normal. L'esclave, on peut t'utiliser de toutes les différentes manières que le, le bailleur ou le propriétaire aurait choisi. S'il veut que tu sois. Que tu manges même le quoi, les herbes, là, tu vas brouter les herbes. S'ils veulent que tu, tu, tu, tu te promènes tout nu, tu vas te promener. Donc l'esclave n'a pas de mot à dire. Tout ce que ton propriétaire décide sur toi, c'est ce que tu vas, tu vas devoir réaliser. C'est pourquoi je vous ai, ai toujours demandé de refuser de vivre comme des esclaves. N'accepte pas que quelqu'un fasse de toi son esclave, même si c'est la personne qui te nourrit du premier au trente. Donc que personne ne prenne la place de Dieu. Et que tu ne sois esclave de personne sur cette terre C'est très important Et ça fait même la personnalité d'un homme Même d'une femme aussi Sois ferme de ce côté-là N'accepte pas d'être esclave de quelqu'un Alors mes et messieurs le Seigneur Ça s'est réellement passé comme ça Abraham est parti avec sa servante Ils ont donné naissance à Agar Agar, un beau garçon dont la mère est d'origine africaine, donc je pense que avait donné naissance à un métier. Allez, Agar commence à, à grandir un tout petit peu, comme Dieu a toujours été fidèle. Il fait d'ailleurs ses promesses pour les accomplir, voilà que Sarah va tomber enceinte, il va naître être monde, et je ne sais pas si l'enfant était effectivement en train de se moquer de l'enfant, de son petit frère, je ne pense pas. Alors moi, je ne pense pas. Parce que la vraie raison pour laquelle Sarah est fâchée, ou bien voulait renvoyer la maman et la servante et son fils Agar, la vraie cause, elle va la donner, va la dévoiler plus tard. Elle dit, j'ai vu cet enfant se moquer de mon fils. Ça, c'est l'échappatoire, d'après moi. La vraie cause, c'est celle qu'elle va évoquer plus tard. Elle dit... J'ai vu l'enfant se moquer de mon fils, se moquer de moi, alors j'ai décidé de les renvoyer. Non seulement lui, mais également sa mère, qu'ils partent tous. Et la suite, c'est celle qui nous donne raison. Elle dit quoi? Car ce fils de la servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Donc le problème, c'était un problème d'héritage. Parmi les causes et les raisons pour lesquelles les conflits peuvent venir dans des familles, j'en ai évoqué plusieurs, il y a également la notion d'héritage, il y a également la notion excusez-moi, d'intérêt. Il y a plusieurs notions qui puissent justifier, n'est-ce pas, des conflits dans des foyers. La Bible dit à Abraham, n'était pas du tout d'accord, mais Dieu va lui imposer, dit, « Accepte ce que ta femme, maman Sarah, a décidé. » Mais je n'abandonnerai pas ton fils Et il a pris courage, comme il a toujours été Obéissant vis-à-vis -vis de Dieu Abraham va s'en aller Il va prendre l'enfant et la servante Et puis il les renvoie Il va leur présenter une poignée de farine Et un, une bouteille d'eau Ça c'est le départ pour le désert Bien aimé Seigneur, c'était insignifiant Comme nourriture Donc vous comprenez par là Que Sarah planifiait autre chose C'est-à-dire la mort de l'enfant vous tout simplement l'éliminer. C'est l'esprit qui anima Sarah, c'est cet esprit que nous allons combattre aujourd'hui. Et Clésias nous dit toujours, tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Il n'y a rien de neuf. Je dis bien, l'esprit qui anima Sarah. Le conflit est entre les rivales, entre les femmes, mais ce sont les enfants qui paient des pots cassés. Aujourd'hui aussi bien aimé, ce n'est pas seulement dans les familles où règne la polygamie, même dans nos familles élargies, il y a destruction des fils, destruction des filles, parce que le conflit est au niveau des parents. Il y a le parent qui veut sacrifier les fils et les filles de sa nièce, de son neveu, de sa, de sa soeur ou de son frère. Il veut gaspiller ses, ses neveux, ses, ses, ses nièces, etc. Et il y a plusieurs manières dont le diable se sert aujourd'hui pour gâcher les vies. Je vous ai toujours dit que la plupart des, des personnes qui mènent leur vie dans ce monde, elles ne sont pas en train de refléter le véritable plan de Dieu pour eux. C'est-à-dire que 20% peut-être sur cette terre sont en train de vivre leur destinée, à 90%, même à 100%. Très peu de gens. Mais beaucoup de personnes sont sous ce genre d'influence. Soit c'est Sarah qui veut détruire Ismaël, Soit c'est Agar qui veut détruire Isaac. Là, c'est dans des foyers où règne la polygamie. Maintenant, dans des familles élargies, tu vas voir la tante qui veut gâcher les fils de son frère et vice-versa. Et ce sont ces gens de conflits qui détruisent des destinées aujourd'hui. Ah, bien aimé dans le Seigneur, les conflits des parents, mais ce sont des enfants qui sont en train de payer les pots cassés, qui sont en train d'en subir les conséquences. Qui tes combats Je tire les oreilles Aujourd'hui On va pas être très long mais On va insister là-dessus On va prier aussi Si tu as des combats Avec tes frères Avec tes soeurs Dans une famille Ne pense pas que Tes enfants seront épargnés Je ne te demande pas De commencer à inculquer aux enfants Les mauvaises sémences Attention Un tel est mauvais Un tel est mauvais Non mais je te demande d'être déjà aux aguets De savoir que le combat des parents Ce sont des enfants qui sont Beaucoup plus ciblés Surtout dans le monde des esprits Sarah Qu'y a-t-il entre toi Et le petit Ismaël Ah les Ismaëls sont sacrifiés Aujourd'hui dans des familles je ne sais pas si tu es également en train de subir les mêmes conséquences qu'Ismaël. Je ne sais pas si tu es en train de souffrir aussi aujourd'hui dans le désert comme Ismaël. Beaucoup de destinées sont aujourd'hui exposées sous le désert, sous un soleil accablant. Alors que ce sont des innocents de rien du tout. Celui qui te combat, s'il n'a pas pu t'atteindre, il va passer par tes enfants. Parce qu'ils savent que c'est ton sang. Je me souviens encore d'une famille en Afrique. Et dans cette famille-là, il y avait un enfant qui était sorcier. Ça faisait des années que l'enfant était dans la sorcellerie. Et personne ne pouvait, n'est-ce pas, se rendre compte à la maison. Hein? Parce que c'est comme ça. Il préfère opérer dans le noir, en cachette. Vous pouvez vivre avec un sorcier, avec une sorcière, sans pour autant l'identifier. Ni par les songes, ni par les visions, etc. À moins qu'un prophète doué n'arrive, À moins que quelqu'un qui a la capacité de voir les choses, même par des rêves. Ou celui qui a la capacité de sentir ou de pressentir, parce qu'on les sent comme ça. Ou celui qui a la capacité de discerner, qui a le discernement des esprits. Il peut rater par des songes, il peut nous rater, échapper par des visions, mais tu peux les récupérer si tu as le discernement à travers les comportements, parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Je t'en donne quelques indices. Socio makas, impoli makas, il ne respecte pas les grandes personnes. Ce sont des indices. Parce que la nuit, il a peut-être des galons. Alors pendant la journée, il ne va respecter personne. Il faut faire attention. Des enfants qui ont l'habitude de susciter des tensions entre les grandes personnes. Ils sont à la base des conflits dans des foyers. Des fois, ils rapportent des trucs. Faut faire très attention il raconte des mensonges pour s'aimer les troubles et les conflits des enfants qui seraient juste lorsqu'il y a mes, mes ententes entre les parents, mes ententes entre les, les, les frères, mes ententes entre les membres de famille et très souvent ce sont eux qui sont à la base il faut être faire très attention je connais une, un, un, un, un petit garçon qui était à la base de divorce entre son, sa mère Et tous les hommes qui venaient auprès de sa mère Ce n'est que par après Lorsqu'ils ont consulté les prophètes Qu'on leur dira que L'enfant là est le mari des nuits De sa propre mère Par prophétie Quelqu'un qui connaissait Ni la famille Ni les membres de famille Mais quand il arrive, Dieu lui parle avec précision Je vois une sœur parmi nous Y a t il une soeur aussi qui s'appelle un On donne le nom de la maman Oui je vois, tu étais dans un foyer, tu sors de la première maison, on est en train de compter. Première maison, tu es rentré, tu es sorti, tu n'as pas duré. La deuxième, tu es sorti. La troisième, là, tu as ta quatrième maison. Mais je vois un enfant, tu as un fils qui s'appelle un tel, oui. Je vois ces, ces fils-là, une fois que tu rentres dans une maison, il met le fil, il, il te tire par le fil, il te retire de la maison. Il faut qu'on pour l'enfant. L'enfant est où On cherche l'enfant. Ah! L'enfant arrive, dès qu'il voit les prophètes, il commence à trembler. Ah! C'est toi un tel? Oui. Qu'est-ce que tu rêves la nuit? Rien, rien, rien. Les prophètes commencent à détailler, détailler, détailler, détailler. L'enfant dit: Oui, papa, je suis dedans. Tu es dedans? Oui. Où? C'est dans la sorcellerie. Quand l'enfant avoue. C'est après plusieurs années, l'enfant avait déjà une affaire de 13 ans déjà Un petit garçon Mais regardez la vie de la maman, comment est-ce qu'elle a été endommagée Bien aimé dans le Seigneur Quand on va maintenant pousser plus loin, l'enfant commence à avouer comment est-ce qu'il a été ensorcelé C'est l'oncle maternel, c'est-à-dire le grand frère de sa mère qu'il avait initié à la sorcellerie. Cet oncle-là ne s'entendait pas du tout avec la maman de l'enfant. C'était des conflits sur conflits depuis qu'il était encore trop jeune. Or, l'oncle était sorcier déjà et il combattait l'étoile de sa sœur. L'objectif était de tuer la sœur, mais comme il n'a pas pu les tuer, allez, il va chercher maintenant une autre façon pour le détruire, la détruire La Bible dit L'âme d'une personne réside dans son sang C'est alors qu'il va décider maintenant De passer par l'enfant de la sœur Pour bien la voir Je vous ai toujours dit L'ennemi intrinsèque est plus dangereux que l'ennemi extrinsèque C'est à dire quoi? Ennemi à l'ibanda Aza faible, mais ennemi à quatre, à dangereux. Pour bien t'avoir, on va chercher à attaquer le côté le plus faible, c'est-à-dire ton trésor, ton cœur. C'est pourquoi quand tu es parent, il faut disposer d'un minimum de temps, c'est-à-dire le maximum de temps pour prier en faveur de tes enfants. Je répète, quand il y a des conflits entre vous, les frères, des membres d'une famille, ne pense pas que tes enfants seront épargnés Il n'y a pas que la destruction comme Sarah a voulu détruire en tuant l'enfant On peut également détruire ou gâcher la vie de ton enfant en l'envoûtant En l'initiant à la sorcellerie Et quand l'enfant est initié à la sorcellerie Bien mes seigneurs, on va t'atteindre facilement Et la plupart des enfants, ce sont ceux-là qui livrent leurs parents Ils forment de ponts parce que vous baignez dans le même sang. C'est ton sang. On peut passer par les enfants pour récupérer des, des, des parents. Et vice-versa. Celui qui porte ton sang peut t'engager quelque part en termes de, de marchandises, en termes de vente ou bien d'achat. C'est pourquoi vous avez remarqué dans la Bible, Joseph a été vendu par ses frères. Les marchands madianites qui passaient, ils ont aperçu un groupe de frères. Et ils avaient inquiété la ligotée dans la cité. C'est alors que les frères vont faire la, la commission, ils vont faire une proposition. Nous avons ici un fils, plutôt un frère, mais que nous avons décidé de vendre comme esclave. De quel droit pouvait-il vendre Joseph Ce n'était pas ses parents, mais c'était ses frères. Parce qu'ils portaient le même sang. Ils avaient la capacité Maman, partagez encore, permettez à quelqu'un d'être connecté Permettez à quelqu'un d'être branché, ce scotché J'aimerais vous voir également réagir Par des commentaires Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse Et qu'il vous bénisse richement Recevez la grâce de Dieu Et soyez bénis au nom de Jésus Partagez, partagez, partagez, partagez Permettez à quelqu'un de brancher, ce scotché Moi je ne peux pas le faire ici, sinon je le faisais Je le faisais moi-même Mais ici là, je suis limité On a bloqué, n'est-ce pas les, On a limité mes partages pour le monde Alors je vous prie de bien vouloir le faire Permettez à quelqu'un d'être édifié Une famille doit être épargnée De plans maléfiques De Satan Bien-aimés frères et sœurs en Christ Celui qui te combat dans la famille Ne pense pas qu'il épargnera tes enfants Comprenez-vous Au fond de Les lobali le Monsieur faites attention lorsque le combat est déjà dont on vous a infiltré par l'ennemi à l'intérieur de votre de vous-même. Bien aimé Seigneur, la victoire n'est pas toujours évidente. Il faut que le Seigneur intervienne, il faut que Dieu pèse de son poids et vous sorte n'est-ce pas du, du filet de loisoleurs, vous sorte n'est-ce pas de, de ce carcan là et que vous soyez vraiment libéré. Et ça demande des prières Des prières intenses Tout ça ce sont des résultats ou des conséquences Des familles qui vivent sous des conflits L'enfant va maintenant expliquer Un jour L'oncle est venu à la maison Avant de partir Il nous avait appelé tous On était nombreux avec quelques amis du quartier On jouait là-bas, il nous a pris On est parti à la boutique là-bas, il a acheté des bonbons Il nous a donné tous. Mais le mien, avant de me donner, l'a ouvert. Il a dit que Je coupe un peu. la a sucer. Il a coupé un tout petit peu. Et il m'a J'avais mangé les bonbons. Mais la nuit, j'ai vu l'oncle venir en rêve. Il était en tauge, je ne sais pas de quelle couleur, tout ça. Et puis c'était s'était fait accompagner des gens. Il y avait des dames, il y avait des messieurs. Et puis c'était un peu terrifiant. L'enfant est venu. Plutôt l'oncle est venu. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à faire des rêves, des rêves, des rêves, des rêves. Le conflit c'est entre les parents, mais ce sont les enfants qui sont gâchés. Ici on voit Sarah qui veut détruire l'enfant de la rivale, on l'appelle Ismaël. Je pose la question à quelqu'un qui me suit, avez-vous des conflits dans la famille que cette explication, que cette exhortation vous ouvre l'esprit. Ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Et c'est ce qui est demain, qui sera demain. Il n'y a rien de neuf. Ce qui arriva aux autres peut aussi t'arriver. Nous ne le souhaitons pas. Et les manifestations sont lesquelles les, la plupart des familles où ce genre de trucs règne, où il y a des sémences comme ça, on a déjà gâché des enfants, il y aura des combats qui ne se terminent pas. Des fois, tu bats, tu combats, tu combats. Mais, vous tournez à rond. Il se pourrait compter infiltré par l'ennemi. Tout ça, c'est pour t'affaiblir. Tu es affaibli dans quel domaine de ta vie Donc, on a prié au Moukobé Taboué. Prière kilo. Prière kilo vie de prière et d'aïe, comme glacé. Tu te lances dans une activité, une affaire. Parmi les symptômes qui puissent caractériser des familles où l'ennemi a pu vous infiltrer à partir du dedans, c'est-à-dire un conflit familial et puis on a détruit la sémence de ta progéniture, c'est des blocages et la sécheresse. Premier symptôme. L'équipe de Jésus, c'était une équipe pour régner la prospérité. Il disait dans Luc chapitre 8, verset 1 à 2. L'Abbé dit il y avait des femmes qui étaient guéries des maladies, dans lesquelles les esprits impurs avaient quitté les corps. Ils assistaient Jésus avec l'air bien. C'est-à-dire qu'ils soutenaient Jésus. Ils avait une équipe forte de partenaires. Et Jésus était organisé. Il dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon père C'était un business bien monté Je donne raison aux américains qui Même l'église, les choses de Dieu Ils appellent ça ma business, ce sont les affaires Et Jésus Christ lui-même aussi Appelle ça aussi business Même le ministère, business Voilà pourquoi il avait une caisse Jésus, Luc 8, 1 à 2 Ça dit qu'il y, y avait la vie L'argent circulait ça leur permettait de se déplacer, de se procurer de la nourriture, de souvenir à leurs besoins, etc. Hein? Toi qui penses que les choses de Dieu, c'est gratos, gratos, gratuit, gratuit, gratuit. Non, ça nécessite aussi les moyens. Même à l'époque de Jésus, il y avait également les dons, les offrandes, les libéralités. Allez, quand Judas devient. Ce c'est pas moi qui l'ai dit. On l'appelle même démon. C'est Jésus qui dit ça. Quand Judas devient démon, on remarque comme premier signe la sécheresse. Il n'y a plus rien dans la caisse. On, appelle, on demande à Jésus de payer l'impôt par les pharisiens pour l'éprouver. Jésus pose la question au caissier Judas, il y a combien là-bas Rien du tout. Comment ça s'est gratter la tête Bon, s'il n'y a rien ici, là. Comment Rien. Non, il n'y a rien. Caractéristique à Libosu. kimpiaka. Tu ne sais plus subvenir aux besoins minimaux. Euh, prenne, euh, prenne, on appelle ça le minimum, le minimum vital. Ah, ça devient un problème. Tu commences à manquer l'argent l'argent pour manger, pour boire, pour me payer les loyers, pour se vêtir. Quand tu manques le minimum vital déjà, pendant une très longue période, il faut faire attention. Il faut faire un checking interne. Que le Saint-Esprit t'aide. Bien aimé dans le Seigneur, le papa et la maman commençaient à galérer. Dans le premier foyer, c'était des incompréhensions, des troubles, des conflits, des, des gens, se chamaillent tous les jours. Bien aimé, il faut faire attention quand vous, dans votre famille, il règne ce genre de climat dans la famille restreinte, voudrais-je dire. Les papas, les enfants, etc., ce genre de trucs-là, il faut faire très attention. Songez aussi aux infiltrés. Deuxième, premièrement, je vais parler des blocages, je vais parler des querelles, des disputes, etc. Troisièmement, ça peut conduire à des maladies. Les gens commencent à tomber malades facilement à tout moment. Il faut faire très attention. Quatrièmement, c'est la destruction de ce que vous aviez déjà combien. Il y a des familles où la télévision ne peut pas durer même 5 mois ou bien une année. À peine vous achetez. Ce n'est pas que les enfants sont turbulents. On a la TV et Koufka et Mourou. Voiture et Koufi, waouh. Euh, téléphone, destruction, destruction, destruction, destruction. Tout ça, c'est quoi L'enfant déjà ou les enfants sont déjà dans le système, soit un membre de famille dans le système mystique et on vous attaque facilement parce que vous êtes déjà infiltré. Tout ce que vous planifiez, c'est déjà de l'autre côté, vendu. Il vous donne, il vous livre toutes les informations dans le camp adverse. Ah, frères et sœurs en Christ, les conflits de famille, les, les méchants, les camps de méchants, les destructeurs de destinées, ils ont développé les trucs, leurs stratégies. Tout ça, l'objectif final, c'est de vous faire agénuer, de vous effacer. Et quant à cette sœur, c'est le premier foyer, deuxième foyer, troisième foyer. Pourquoi Parce que l'enfant lui-même était déjà le mari de nuit de sa mère. Donc, jalousie à Ni t'était la prière, ni t'était la présence des hommes de Dieu, l'histoire allait rester comme ça. Et la sœur allait continuer à changer des maris à changer des époux. Comme quoi? Comme on change les rideaux. Hein, pour des maisons bien organisées On change les rideaux, on nettoie, on met d'autres rideaux etc. Comme on change des draps Sur les lits C'est comme ça que la maman devait changer Des hommes Du jour au lendemain Je me souviens encore d'une famille Et très souvent c'est difficile De croire Que ton propre sang peut être Sorcier Ton propre fils, ta propre fille peut être dedans c'est difficile de croire et les victimes sont animées d'un esprit qu'on appelle les sentiments diabolique. même pendant que je parle là il y a d'autres qui pensent que ça ne peut pas être chez lui oui, ça c'est le souhait de tous que ça ne soit pas dans ma maison que ces gens de trucs ne se voient pas chez moi c'est bien mais c'est possible que pendant que je parle là même dans ta maison aussi il y a des infiltrés un abandit va me suivre, va partir, va rediviser à la famille, va abandonner parce que ça va Ça c'est le souhait de tout le monde. As-tu fait un checking? L'un de mes frères, c'est dans les années quatre-vingt il était intercesseur, un, ferv un fervent frère prieur, hein, la frère on appelle ça bah, moto nguya penza n'étaient pas pasteurs. Ils ont été invités, c'est-à-dire son groupe d'intercession. On les a invités quelque part dans une maison pour aller prier. Dès qu'ils arrivent, le Seigneur leur donne une révélation. Je sens la présence des feux étrangers ici. Dieu me dit que dans cette maison, il y a des petits sorciers. Oh papa, les sorciers. Ici nous ne vivons qu'avec des enfants, mon papa, maman et des enfants. Je ne pas. Vraiment il faut que Dieu fasse grâce En tout cas il faut encore beaucoup prier Parce que je ne pense pas qu'il y ait des sorciers Nous ne sommes pas en train de prêcher contre les sorciers Nous parlons des combats Des conflits dans des familles Mais qui se répercutent au niveau des enfants On peut vous combattre mais en passant par des enfants On peut chercher, vous attaquer Mais on, on touche d'abord les enfants Soit en les tuant comme Sarah l'a fait Soit en détruisant en les enfants Et en les initiant dans leur camp Pour vous atteindre Facilement T'entends moi c'est Sidonie <rire> Au mission. Veille sur tes enfants Instruis tes enfants Pendant que les, les visiteurs Ne sont pas là Quand on t'offre quelque chose Ne mange pas aussitôt Viens présenter auprès des parents C'est très important Que tu pries pour ça tu donnes ton aval. à ta comment hypocrite toi tu as comment hypocrite. Il y a ces enfants quand leur partage quelque chose, ils regardent d'abord papa comme ça, ils regardent maman. Si maman dit alors l'enfant va prendre. Si l'enfant la maman ne fait pas un signe, l'enfant ne prend pas. à la peau ça zo Mais Ma ta la nan. Ya yo. Nan Non, bah ce que tu dites à ça déjà. Ta ta ta ta mais pourquoi tes enfants peuvent, peuvent manquer le charisme comme ça Et dites tes enfants pendant qu'ils sont jeunes. Le frère arrive, il dit bon ça va on viendra en veiller de prière. Quel jour Ils ont donné le jour. étaient là, le frère arrive avec son groupe d'intercession. Bon, est-ce que tout le monde est là? Oui. Non, j'aimerais que tout le monde soit là, y compris les enfants. Non, les enfants dorment déjà. Bon. S'ils peuvent dormir, je préfère qu'ils viennent dormir ici au salon. On va étaler là-bas, ils peuvent rester là-bas. Nous, nous devons être tous là pour la prière. Oh, Pas de problème, papa. Le frère dit, nous allons prier. Si nous autres, si je, je, je me mettais à dire que non, un tel ésourcé, un tel c'est un problème, mais Dieu lui-même va exposer les sorciers qui sont dans cette maison. Bien aimé, c'est bien de prêcher l'évangile, c'est bien de parler de Jésus, mais c'est mieux et c'est merveilleux de démontrer Dieu. Par la puissance, par des signes. Voilà pourquoi on a toujours le jour de vendredi miracle, jeudi miracle, c'est très merveilleux lorsque vous vivez Dieu en action. Bien aimé, Dieu existe. Le ministère des anges est là. Quand Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu pour arracher les âmes du danger. Bien aimé, nous autres nous avons vécu et nous vivons ça tous les jours. On vit parce que Dieu existe et parce qu'il nous protège, nous sécurise. Là j'en suis plus que rassuré. Et si Dieu te protège mon frère, nul ne peut te toucher. Nul. Voilà que ces frères là arrivent. Les mamans qui étaient... Je parle de ça pour, pour euh, interpeller des personnes qui ont des sentiments diaboliques. On appelle ça sentiments diaboliques, démoniaque. J'aime tellement mon mari que je ne pense pas qu'il puisse être un sorcier. J'aime tellement ma femme que je ne pense pas qu'il soit dans l'occultisme. J'aime tellement maman que c'est bien. Tout le monde veut que sa maman soit la plus bonne du monde. Son frère soit le plus bon frère. Mais s'il a déjà la sémence de Caïn... C'est la sémence de Judas. Même Jésus-Christ aimait Judas. Il lui a confié la caisse. La dit Là, repose ton cœur. Cela sera ton trésor. Mais Jésus a remis la caisse à Judas. C'est pas en vain qu'il a pleuré en disant Mais Judas, c'est par un baiser que tu me vends. C'est-à-dire que je t'ai confié la caisse. Tu étais quelqu'un de confiance pour moi. Et ta dame. Bien-aimé. Ils étaient là en train de prier. Prier, prier, prier, prier, prier. Et puis le frère dit, maintenant nous allons demander le sang de Jésus-Christ. Que ce sang serve de muraille de protection. Et j'aimerais que tout cet espace soit hermétiquement fermé. Nous verrouillons l'espace, sol, sous-sol. Pas d'entrée, pas de sortie. <rire> Là, il s'approchait déjà vers minuit, l'heure du décollage. Il déclare, il dit Seigneur, tu as dit ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Mais, mais c'est toi qui blagues avec la prière et tu négliges ta prière. Il faut ni qui prier. On dit mais que yoki. avait dit Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Le frère a déclaré Nous lions sur cette terre, nous lions au ciel, nous lions partout. Verrouillés par le sang de Jésus. Pas d'entrée, pas de sortie. Au nom de Jésus-Christ, ils ont fait la prière, prière, prière, prière. Or, c'était le temps pour les petits, les deux petits sorciers de sortir. Il fallait qu'ils effectuaient leur voyage astral. Babima, Bakende, Bakémission. <rire> Tata Masi Sidoni. Tata Masi Tilanda. Chilanda. Ayaki déjà. Hein. Ka, ka, ka, Petit, la réunion va de bientôt commencer. Mais c'est la bine. L'enfant eh? <rire> veut faire des trucs là pour sortir. Impossible. Il veut sortir, il rentre encore, il veut sortir il sent une barrière. Il rentre encore, il prend un peu de la vitesse. C'est cogné. Plusieurs fois. On l'appelle, toi là, dépêche-toi, on t'attend. Rien. Or, pendant qu'il faisait des mouvements, ceux qui priaient et voyaient les enfants allongés par terre, en train de dormir, sur leur matelas. Or, il y avait des, des opérations qui se faisaient dans le spirituel. Vous savez, il y a certaines opérations qui se font dans le spirituel et la matérialisation, les signes se font voir dans le physique. Exemple de certaines filles ou fillettes, même certaines mamans, qui rêvent, elles sont enceintes la nuit, le matin elles se réveillent, elle n'est pas grosse, la nuit elle rêve, elle a enfanté, le matin elle se réveille, elle n'est pas grosse, elle n'a pas non plus enfanté, la nuit elle rêve qu'elle est en train d'aliter, le matin elle se réveille, le lait est en train de sointer de sa poitrine. Ça veut dire quoi? Et là, elle était la nuit. Mais les manifestations, c'est dans le physique. C'est ce qui s'est passé, passé effectivement ce jour-là. L'enfant fait des opérations dans le spirituel, mais des symptômes physiques se sont fait voir. Et dès qu'ils ont fini de prier, ils ont dit: Bon, ça va, on va se rassembler pour la prière des clôtures. Tout le monde est bien portant. On acclame le Seigneur. Maman regarde comme ça. L'enfant s'appelle comment C'est trésor est un petit s'appelle comment Chico Petit chico ou bien petit trésor Avec une sorte de bosse ici Enflé au niveau de son fond Et vimbi penabou lui tout Mon fils il y a quoi là eh, C'est enflé vraiment Regarde Junior viens un peu On regarde Junior aussi La même chose Oh vous aviez bien dormi hier la nuit. Vous vous êtes battu. Non, vous avez dormi ici. Ce n'était pas dans la chambre, c'est ici. C'est moi qui vous ai déplacé de la chambre jusqu'ici. Vous étiez bien porté, Mais il y a quoi Le frère va dire maintenant. Vous voyez Si je vous avais seulement dit qu'un télé un télé-sorcier, vous allez refuser. Maintenant, là, je vous ai demandé qu'on va verrouiller ici le sang de Jésus. Pendant qu'il faisait leur opération, moi, je voyais. Les preuves sont là. C'est alors que les enfants étaient contraints de dire: moto, moto, moto, moto, moto, moto. Allez directement. Le petit trésor. Eh, maman, je voulais sortir. Ah, tu voulais sortir? Ou comment sortir? On dit: Maraté, moi, on a cause à Kinshore pour moi Les conflits dans des familles. Faites attention. Pendant les vacances, vous envoyez vos enfants où? Ils vont chez qui? Pourquoi faire? C'est bien un peu valent en vacances. Es-tu rassuré de l'état d'âme, de la personne qui reçoit? Tes enfants en vacances, point d'interrogation. Ils sont allés chez l'ami de leur papa, Balinganaraming. Bien aimé, le conflit des parents, si on veut vous atteindre facilement, j'insiste. <rire> Nabana. Nabana. J'aimerais que nous prions avec vous. Tout ça, la prière nan, pour la faso yaliboso. Bitumba, au bouton, on na famille. Osambe la pour nous. Nous Première possibilité: Sarah peut chercher à tuer Agar et Ismaël. Afin qu'Isaac puisse hériter. Deuxième possibilité, on peut chercher à initier ton sang, pas seulement les enfants, même ta femme, même ton mari, pour bien te récupérer et t'avoir facilement. Si vous êtes déjà dedans, on va prier aussi. Si vous n'êtes pas encore dedans, on va dire à Dieu comme d'habitude, préservez-nous Dieu du malin. Que ce soit loin de ma maison, loin de ma petite famille, loin de mon foyer, loin de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu réalises maintenant la présence de ton Dieu. Confie-toi à l'éternel. J'aimerais disparaître pour qu'on prie bien. Ça, c'est la première phase de prière. Je vous ai dit qu'on va parler, mais on va aussi prier. Non, de combattre ou de détruire tes enfants la personne qui détruit tes enfants elle est en train de te combattre directement je ne sais pas qui lequel de tes enfants Voudrais-je dire, serrez la prochaine cible. C'est pourquoi il faut refuser de développer les climat comme ça des mes ententes. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de vous ni de moi. S'il y a déjà des familles, dans nos familles restreintes, plutôt d'origine, nos familles respectives, s'il y a déjà des agents de Satan comme ça, que tu le veuilles ou pas, ils vont toujours... Vous imposez des conflits, vous imposez des climats de mésentente parce que c'est comme ça que eux règnent. Ils règnent là où il y a des disputes, là où il y a des mésententes. Je pense qu'après ce sujet de prière, on va également demander à Dieu, comme je l'avais promis dès le début, que Dieu puisse barrer la route à tous ceux qui sont à la base des divisions, des querelles et des conflits dans les foyers. La plupart sont dans des œuvres mystiques que ce soit des sorciers des occultistes vous allez remarquer certaines personnes papa moubima, maman moubima, baza à la base à la division ils ne peuvent pas trouver ils ne sont pas dans la joie de voir des personnes être tranquilles assises en paix avoir des bonnes relations à développer un bon climat hein, hein, hein. quand elles arrivent c'est seulement dans l'esprit de diviser dans l'esprit de, de, de, de, de, de créer des mésententes des troubles et ils en profitent ils en profitent mes amis je connais une famille où Plusieurs garçons, plusieurs fils sont décédés comme ça. Un membre de famille, c'est André, une tante comme ça, bien un oncle, un frère. Quand il arrive, va d'abord chamailler son neveu, bien il chamaille sa nièce. Quand vous disputez là, deux, trois jours après, l'enfant tombe malade, le neveu tombe malade. Et après, avant un mois, la personne décède. Faites attention aux conflits et aux troubles dans des familles j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu Seigneur, je sais que dans ma famille d'origine, il règne aussi ce genre de troubles il règne aussi ce genre de climat je te prie Seigneur, comme je viens de l'écouter ce n'est pas en vain que tu as permis à ce que je suive ces trucs si dans le monde des ténèbres, de loin tout comme de près on planifie aussi de me détruire, de m'atteindre mais en passant par des enfants Seigneur, je te prie de nous préserver de ces calculs Préserve-nous du, du malin Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth bien aimés pendant que je donne le sujet De prière, il faut être attentif parce que je suis en train D'évoluer avec des, des, des, des Je veux également ouvrir d'autres branches Prie d'abord Toi qui n'es pas encore tombé dedans Tu ne diffères de ceux qui sont dans le filet De rien Ils sont comme toi, des fois ils prient Plus que toi, mais ils sont déjà dans le lot et ils sont victimes aujourd'hui j'aimerais que tu lèves ta voix pour dire à dieu père éternel je prie en faveur de mes enfants je prie en faveur de ma progéniture mais prie même pour ceux qui ne sont pas encore après ce sujet vais vous expliquer pourquoi je l'ai dit demande à dieu seigneur j'aimerais que tu préserves ma lignée ma, ma progéniture mes enfants biologiques mes enfants spirituel de toutes sortes d'infectations démoniaques et sataniques, soit par la sorcellerie, soit par une autre forme d'initiation ténébreuse. Seigneur, je prie en faveur de ma petite famille. Élève ta voix, papa, maman. Prions tous ensemble au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Nous voici devant ton trône, Seigneur. Nous prions aujourd'hui en faveur de nos enfants. Je te demande, éternel armées, de bien vouloir veiller sur chacun des fils et chacune des filles. Chacun de tes enfants qui prient de tout cœur pour que tu sécurises sa progéniture. Seigneur, nous nous connaissons de vue, mais pas de cœur. Tu connais les intentions de tous dans des familles, dans des familles restreintes comme élargies. Voilà que les parents... À l'occurrence de, de Sarah, dans son cœur, elle méditait la ruine, la mort de son, de, de, du fils de l'autre, Seigneur Jésus. Elle planifiait déjà comment dois-je me débarrasser de cet enfant pour que le mien puisse hériter. Père éternel, je te prie, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, préserve nos enfants de ce genre d'exposition. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions que tu les protèges, que tu les sécurises. Tu as dit, demandez et il vous sera donné. Ensemble avec mes bien-aimés, nous demandons la protection. Partout, pour, même s'ils allaient en vacances, même s'ils étaient invités dans une fête, même à l'école, même en cours de route, s'ils croisaient un membre de famille, un homme qui... Se voudrait se servir d'une nourriture d'un biscuit, d'un bonbon d'un objet qu'on appelle le point de contact afin d'envoûter, d'en s'océlérer mes enfants, c'est entre Dieu que cela ne fonctionne pas, que ça ne réussisse pas que ça n'aboutisse, point au nom de Jésus Christ de Nazareth bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ dit lorsque vous priez dites à votre père ne nous induis pas entre les mains du tentateur Protège et préserve-nous du malin C'est pourquoi je souhaiterais maintenant Que tu dises à Dieu Tendre père je te prie De sécuriser encore Mon mari ou ma femme Il n'y a pas que les enfants Le monde des ténèbres cherche tous ceux qui sont Les membres, les constituants d'une famille Afin de passer par eux pour détruire les familles. Tu vas prier et dire à Dieu, Père éternel, veille sur les miens, veille sur mes enfants, veille sur mon mari, veille sur ma femme, que l'ennemi ne passe point par qui que ce soit dans ma maison pour lui servir de, de, de, de base arrière, Seigneur, de piste d'atterrissage ou de point de contact. Et Père éternel, qu'il n'y ait pas d'antenne dans ma maison. S'il si y en avait déjà, l'arbre que mon père n'a point planté doit être déraciné. Je te prie maintenant de déraciner. Tu vas dire à Dieu, le conflit des familles ne vont pas réussir. Ça n'aura pas d'effet, ça n'aura pas d'impact dans ma maison. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier? Tu pries que Dieu protège ton mari, ta femme, et que tu commences à déraciner tout ce qui a été séné dans ta maison déjà, s'il y avait des sémences comme ça, que ça soit déraciné déraciné, ce n'est pas la sémence de Dieu et ça ne doit pas vivre dans ta maison parce que ce n'est pas l'adresse, l'adresse, mes seigneurs, qu'il leur faut. Allez, commence à rejeter, à refuser. La vie et la mort sont le pouvoir de ta langue. Prions ensemble au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, ce soir, cet après-midi, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle nous prions, Seigneur. Nous venons pour refuser toute semence qui n'est pas de toi dans nos, dans nos maisons, dans nos enfants, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos mari, dans la vie de tous ceux qui nous sont chers, des neveux, des nièces avec qui nous vivons ensemble dans une maison. Seigneur Dieu, je te demande maintenant de déraciner les mauvaises sémences, déraciner livrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci le Dieu tout puissant. Merci pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé, ne sois pas distrait, sois toujours concentré et réalise la bonté du Seigneur. Il y a des familles, mes amis, où les enfants n'ont pas encore grandi. Mais on veut te détruire. Pour t'atteindre, ils veulent également passer par ton enfant, mais ils n'attendent pas que l'enfant naisse d'abord. L'enfant est encore dans les seins de sa mère. Il l'initie à la sorcellerie, déjà dans le sein de sa maman. Quelqu'un me dit pasteur, c'est là, est-ce que tu peux démontrer ça bibliquement Bien aimé. Le diable n'a rien créé C'est un, un, un imitateur tout simplement Tout ce qu'il fait comme numéro Il copie ça auprès des dieux. Lisez dans Jérémie chapitre 1 verset 1 à 5 Jérémie 1, 1 à 5 Là il dit quoi? C'est Dieu qui parle à propos de Jérémie Il dit quoi à Jérémie? Quand tu étais encore Une masse informe Dans le sein de ta maman Moi Dieu je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà consacré prophète des nations. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Prophète des nations, c'est un esprit. Jérémie n'était pas encore formé physiquement. Dieu dit Tu étais encore une masse informe, donc un embryon. À peine fœtus. Quand l'esprit se forme déjà, Al, Dieu l'établit, prophète. C'est n'est pas le même phénomène que l'esprit de sorcellerie possède certaines personnes. Et ce sont ces gens des enfants auxquels on confie des missions, c'est-à-dire ils forme des de catalyseurs. Ce ne sont pas eux qui sacrifient, mais ils donnent l'aval. Parce qu'ils sont membres. Et quand le parent est faible, c'est alors que tu vas voir la maman est allée accoucher. Je ne dis pas que tous ceux qui sont nés comme ça sont des sorciers, ils ont interpréter ma belle. Je dis la plupart des cas, et c'est comme ça que ça se passe souvent. On lui demande, sa mère, passe en or. Bonjour, Nabinoé. Je ne dis pas tous. Il y a certains, ce sont des erreurs d'accouchement, il y a eu des hémorragies, il y a des trucs comme ça. Mais la plupart des cas, les esprits impurs aussi agissent de la sorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que certains enfants naissent, mais il naissent déjà avec des mauvais caractères. Il grandit comme ça. Il est des fois méchant, méchant, méchant, très dangereux, dur de caractère, méchant. C'était à, à, à outrance. On l'a infiltré depuis les seins de sa mère. Et c'est ainsi que dans certaines cultures, telles que chez les Bayans, là-bas, il y a des tout ça, un oncle paternel qui a le droit de, de rachat sur ses nièces. Tu vas voir, bien Seigneur il peut également se servir de cette voie il envoûte déjà l'enfant de les sein de sa mère et quand l'enfant qui est dans les seins de sa mère c'est sa femme de par la culture de la coutume, il a ce pouvoir là si le monsieur est en conflit avec sa soeur, sa, sa grande soeur sa petite soeur, ils peuvent facilement récupérer l'âme de celle-ci si elle est faible d'esprit c'est pourquoi il faut éviter ce genre de climat où il y a des conflits mais la bonne nouvelle que je vous apporte, c'est que quand tu es en Christ, tu es dans la vie des prières, tu es dans la crainte de Dieu. Tu ne te laisses pas influencer par ces conflits, tu n'entres pas dans le bain. D'où tu vas jeter. Il t'incite à la colère, mais toi tu es éveillé, tu es vite. Trop de provocations, toi tu es éloigné. Tu vois que ça persiste, tu peux également bien Mais le Seigneur, L'âme dit, quand l'œil devient une occasion de chute pour toi, tu peux te retirer On a vu Joseph connaissant déjà que les, mes frères-là ne vont pas changer C'est des sorciers. Il ne s'est pas irrité contre eux Il les a rassemblés, ils ont mangé ensemble Après il les a mis de côté, allez-y à Gozène Et moi je reste ici travailler Il y a des attitudes affichées il y a des comportements à afficher. Il y a des disciplines à se donner quand tu vis dans une famille où il y a des conflits comme ça. J'insiste, évite de rentrer dans leur filet et de nager comme eux. Pas de querelles, pas de disputes et d'échanges de paroles. Évitez, évitez, évitez, évitez. Sois réservé, soit effacé, soit calme. Regarde certaines choses de loin. Dieu t'assiste, il te bénit, tu as des moyens, soutien et bénis. Ne rentre pas dans des conflits. Ne développe pas des climats de querelles et de disputes. Quand tu as Ah, l'écoute. Parce eux ne cherchent qu'une porte d'entrée. Une occasion palpable comme ça, ils vont démontrer. Ah, il m'a insulté. Il y a qui place a il y a une place il il y a une place qui il y a une place qui tu n'es pas obligé de dire tous tes rêves. Et rien n'était rassuré que tous les rêves que tu fais, c'est l'inspiration de Dieu. Il y a plusieurs sources d'inspiration aussi. Même si c'est Dieu qui t'a révélé, tu n'as pas besoin de crier. Pourquoi ne pas user de la sagesse comme Gédéon Lisez dans Juges chapitre 6. Gédéon, ce n'est pas un homme qui lui parle. J'ai dit, l'ange de l'éternel descend, il parle à Gédéon. Il dit, Petit, comme tu souffres là. Ce n'est pas toi le coupable. C'est ton père qui a dressé un hôtel. Il a fait des pactes avec Baal. Et aujourd'hui, vous travaillez durement. Et c'est Madian qui vient récupérer. Petit bon moment, n'a pas passé à Pamba. Papa n'a pas signé un pacte. n'a yé a contrat mystique. Bien aimé, Gédéon connaissait où était son père. Il ne sait pas s'il passait Nous nuit ensemble dans une même maison ou bien dans un même quartier. On n'a pas vu Gédéon se lever. Ça, c'est l'ange qui m'est apparu. Hein? Comme c'est l'ange, c'est qui m'a protégé. Il va comme ça. Gédéon, papa, papa, pourquoi tu nous fais ça Manque de sagesse. Gédéon s'est caché. La Bible dit même quand Dieu il revient pour lui dire qu'il faut renverser l'autel de ton père. Gédéon, ce n'est pas Dieu qui lui a interdit de ne pas faire ça la journée. Lui-même, il a usé de sagesse. À comprendre que famille, <rire> il y a place sur le Kababitou il est allé, il a rassemblé les proches. On les appelle les Jérubals. Ils vont se concentrer et ils vont rentrer la nuit. Il avait dit, pendant que les gens dormaient, parce qu'il avait peur des anciens. Bampak, à toi, la professé, Bimi parole de connaissance. Plusieurs fois, les gens confirment, il y a des preuves, des signes, tout ça. Tu es convaincu, garde ton calme. Il y a une preuve. Si à un une preuve, famille qui une eh, les avez une preuve. une preuve. une preuve. ne une preuve. membre de famille une preuve. récupérer une preuve. Jacob en a souffert. Il a souffert de la méchanceté de son oncle Laban. Noko, oncle maternel. Chor Laban. Mon ma mamabé, mais ma mabe à Laban. Vous savez, il y a d'autres. 14 ans, Y'a y 7 ans pendant moi, c'est le 7 ans pendant moi, c'est le Après 14 ans, comme ça, il va encore mener la vie dure à son beau-fils et, et neveu. Il ne veut pas voir son, son petit, son beau-fils émerger ou son neveu aller de l'avant. Dans tout ça, Jacob est resté calme. Dans son cœur, il ne faisait que prier. C'est l'attitude qu'il te faut. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas. Tu pries seul dans ta maison. Tu pries seul dans ta chambre. Tu répands ton âme devant Dieu, le Dieu de mes pères. Où es-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Lève-toi comme juge. Eh, nzamba kataramakam, nzanga mamb, era kataramakam, dona nzala sou kalipelengi. Tika nzamba katelayo de yo, akota likambo, on est akota likambo alabang. Le Dieu de la Bible n'a point changé. C'est Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit J'ai dû étaler la nuit, il a renversé les hôtels. Il a tout détolé. Il a bousillé les trucs là, les fondations. Et puis il va remplacer rapidement, il dresse l'hôtel à l'éternel en regardant là-bas. Eh, bah, hein, bah, Ils ont fini l'opération pendant la nuit, avant qu'il ne soit trop tôt, avant les crépuscules. se sont retirés. Ah, tu vas la caméra cachée, va vas la rater. Tu vas la Les gens se réveillent le matin, ils passent par l'hôtel de balle, il n'y a plus rien. Oh! Oh! Oh! Oh! on a renversé l'hôtel. Ça, l'inspection, hmm. on voit les traces de Gédéon. Vous va découvrir Gédéon. Gédéon ne s'est pas exposé. Gédéon n'a pas jamais son père. Donc, ne donne pas l'avantage. Au père de Gédéon, de temps davantage. Nous avons dit même nous avons que nous avons dit que nous avons dit un nous avons dit que nous avons que nous avons que nous avons dit que nous avons dit que que nous que que tous les papas prient aussi pour leur femme. Ta femme est enceinte. Tu es en train de chercher qu'elle soit enceinte. Elle veut enfanter. C'est peut-être ton fils ou ta fille. Ta fille est enceinte, mais ton fils a une femme qui est enceinte. Tu vas également prier pour cette grossesse-là. ça demande des fois un peu de concentration parce que tu ne sais pas qui tu pourras rencontrer et qu'est-ce qu'on peut faire pas, sur l'enfant on a normal normal je que tu pries que tu dises à Dieu que tous les combats qui étaient les miens ne s'arrêtent qu'à moi, qu'ils ne puisse pas descendre au niveau de ma progéniture. Parents, vous êtes des dieux pour vos enfants sur cette terre. Avant de continuer avec ce sujet de prière, je vous donne encore un petit témoignage. Là, c'est un homme de dieu qui nous a partagé ça. Je l'ai suivi depuis qu'il chasse ça. Un bien-aimé bien-aimé seigneur a eu des problèmes avec un féticheur. Le féticheur lui dit « Non, il faut payer mes trucs ». Il dit non, « Non, non, Comme il avait un peu de moyens, il va manquer du respect. au féticheur, c'est un chef du un chef mets comme ça. Le chef dit « Moi, je suis chef du village. Tu verras de tes yeux. Ah, non. Bon, ça va, tu as refusé. Tu me vois tel que je suis là. Tu vas m'enfanter. » Une simple phrase. Les messieurs pensaient que « Non, ce qui sans effet, sans effet, ça ne m'arrivera pas. » La femme du monsieur est tombée enceinte Va donner naissance Pendant 9 mois la grossesse évolue normalement 10 mois elle n'accouche pas 11 mois elle n'accouche pas Le 12e mois La femme va maintenant accoucher <rire> <rire> Mes amis Maman beau ta boy. Oh Ok man Coco pendadongi fasse penda coco Bebe melongi Sorcier. Deux hein. jours, j'ai oublié la partie là. Donc la femme du monsieur était déjà enceinte. Mais pendant qu'il se disputé, la femme était en train de calmer. Maman, où tu es non au calmer. Hein. Le papa dit, tu vois ta femme là, elle va m'enfanter. <rire> Donc esprit à côté, la Après neuf mois, la femme n'enfante pas. 10 mois, n'enfante pas. Onzième mois, douzième mois. La femme vient enfanter. Moi non, il transformé dans les boumins Côté dans les innocent. Le combat, c'est le combat du père Mais voilà que l'enfant est affecté J'aimerais que tu pries Que tu dises à Dieu S'il y a des combats qui sont les nôtres dans la famille S'il y a quelqu'un qui médite le mal contre moi Parmi mes frères, mes amis, mes tantes, mes oncles, etc Un membre, quelqu'un quelqu qui est dans l'occultisme, dans la sorcellerie Seigneur, que ces flèches Ne puissent pas dépasser mon corps est allé derrière moi, c'est-à-dire derrière mes enfants. Les esprits les plus faibles, c'est pourquoi quand je vais te donner ces cinq minutes que tu puisses prier, prie bien. La prière efficace du juste a une grande efficacité. J'aimerais que tu fasses des bonnes prières Que tu barres la route à l'ennemi Dans toutes ses formes Dans toutes ses malices Ferme tes yeux, on va prier, on va bientôt clôturer Mais j'aimerais que tu fasses d'abord quelques prières Ensemble avec moi avant de clôturer Alléluia Barre la route à l'ennemi, tu vas dire à Dieu Que les combats se limitent aux parents Seigneur épargne nos enfants de tous les conflits familiaux s'il y a des personnes qui sont dans des sources dans des loges, dans des trucs bizarres et qui veulent ramener et repousser les, les combats plus loin jusqu'au niveau des enfants, Seigneur ne leur permet pas cela. Tu es le Dieu qui veille sur les enfants. Seigneur, nous te prions de t'élever comme notre muraille. Bible dit, ceux qui s'est confiant l'éternel, ils renouvellent leur forces et tu leur donnes la vigueur du buffle. Papa, je reçois cette force et voilà pourquoi je prie en faveur de mes enfants, je prie en faveur de mes fils, je prie en faveur de mes filles. Fais sur chacun, chacun de tes enfants dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous barrons la route aux méchants, nous barrons la route à l'ennemi dans toutes ses formes. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Hier, ils sont venus, nous ont trouvé faibles, mais aujourd'hui, ils nous trouvent forts. La dit que le faible disent « je suis fort et cela n'est possible qu'en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je te prie de fortifier mon frère, de fortifier ma soeur et de sécuriser ses enfants. Que le sang qui crie et qui parle plus que le sang d'Abel commence à crier pour protéger, sécuriser et donner la victoire à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, protège, sécurise, garde et veille sur chacun. Que ton sang couvre maintenant les âmes, les corps et les esprits de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si déjà dans ta maison, il y a une sémence comme ça, tu vas dire à Dieu, Papa, qu'elle soit déracinée. S'il si y a un projet comme ça, tu vas dire à Dieu que ce projet soit annulé. Il est le Dieu qui défend la cause des fils et des filles. Il est le Dieu qui défend la cause de ses enfants. L'Abbé dit, le nom de Jésus-Christ est une tour forte devant nos ennemis. S'ils peuvent venir pour attaquer, oppresser, détruire, gâcher les vies, qu'ils trouvent le nom de Jésus-Christ comme une muraille de sécurité et de protection. Est-ce que tu peux recommander tout ton foyer entre les mains du Seigneur des enfants, tu peux les citer nommément Que Dieu veille sur eux, qu'il les sécurise Alléluia, au nom de Jésus-Christ Que Dieu protège chacun de ses fils Chacune de ses filles Dont les parents sont en train d'invoquer Les secours qui ne manque jamais dans la terre C'est de Dieu, que Dieu les sécurise Prions au nom du Seigneur, Alléluia Dieu Tout-Puissant, nous prions Maintenant, nous te demandons de sécuriser De protéger, Seigneur nos enfants S'il y a des projets comme ça Seigneur, comme tu as permis à ce que nous soyons Éveillé par rapport à ça Et dans cet esprit nous te demandons De protéger le nôtre Contre tout projet, tout plan De l'ennemi dans le but de détruire Et de gaspiller les destinées De nos enfants Nous croyons en ta protection L'abbé dit l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et de ceux qui espèrent en ta bonté Papa nous croyons en ta bonté Nous espérons en tes bienfaits Et nous te recommandons nos fils Et nos filles entre tes mains Protège-les, sécurise-les en tout et pour tout, au nom de Jésus-Christ, avant ainsi prier, nous disons Amen, Amen, Amen. Que le bon Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus, nous acclamons le Roi des Rois. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre service de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, je sais qu'il fait trop tard là-bas en Europe et en Afrique Chez nous il est encore 18 h minutes. on est contraint déjà d'arrêter Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, nous avançons petit à petit C'est notre euh, toute nouvelle chaîne Voyez-vous, donc je vous prie de multiplier encore les efforts en partageant, en invitant les autres De sorte que nous puissions répandre notre allure habituelle Donc nous travaillons encore comme ça L'ennemi ne se fatigue pas, nous autres aussi, nous continuons à percer, et l'essentiel c'est que les âmes sont gagnées au Seigneur. On a quand même des retours, les gens sont euh, touchés, affectés et bénis. Cela nous suffit. Et on continue jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, c'est-à-dire à bientôt l'enlèvement de l'Église. Et le vrai salaire sera octroyé à tout un chacun. Ceux qui marchent dans la vérité, c'est pour la vie éternelle, tandis que ceux qui vivent des fraudes, de la haine, de la méchanceté et des crimes, bien mais Seigneur, c'est l'enfer. Allez portez-vous bien, on se retrouve avec vous dans un nouveau numéro, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, Patrick Alala pour suivre des enseignements et passer des moments de prière comme celui-ci, mais également sur notre compte TikTok Patrick Alala officiel, la chaîne YouTube c'est Patrick Alala Ministry, abonnez-vous, abonnez-vous également sur cette chaîne, cette page Facebook Patrick Alala Ministry et sans oublier Instagram, Patrick Alala Ministry 1 et 2, pour votre édification. Allez, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, vous voulez nous contacter le plus 1 331-262-49-03 Les coordonnées seront affichées juste après Pendant ce générique, vous allez voir les numéros affichés Vous pouvez les copier et puis rentrer en contact direct avec nous Soit sur téléphone direct, soit sur WhatsApp On est là disposé sans condition On vous recevra comme on l'a toujours fait Allez, que les dieux tout puissants vous bénissent On se retrouve donc cette nuit pour l'émission Tant des prières agressives, donc dans 5h30 ou 6h du temps On sera là pour un nouveau numéro C'est-à-dire prières agressives ça, c'est notre nourriture de toutes les nuits. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye et à bientôt. Inspirez pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, révélation exhortation prières agressives de délivrance et de persévérance. Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-vous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 et le long et long Nanzambe, révérend Patrick Kalala, émission Kitoko, o, ezali émission, ya, Maloba Nanzambe, Y'a matea ya, nguya, pe, ya, ma bondeli, y'a Moto, Moto, Moto, o, to, bengi, ba, prière agressive. ko récupérer Oyayo. biso 262 49 03 et Pesameli Bino n'a mokon n'a la scène, dans un passé particulier. Voilà la biseau n'a bokebignon sur mi colonio à Pambo la bino.